Lorsqu'on veut développer un business profitable dans le haut de gamme avec des produits et des services allant de 3 à 200 000 euros, il y a plusieurs choses qu'on peut avoir en tête, plusieurs idées, plusieurs questions. On se demande comment faire pour attirer les clients et développer un business profitable. Et parmi toutes les idées ou les questions qu'on a en tête, il y en a une, précisément une question qui est pour moi dans le top des tops et je voudrais vous la partager dans cette vidéo et lorsque vous la découvrirez, vous saurez comment Développer un business profitable dans le haut de gamme et atteindre vos revenus à 6, à 7 ou même à 8 chiffres par an. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager cette question à vous poser impérative qui fera toute la différence. Cette question sera prioritaire sur toutes les autres pour développer votre business, pour qu'il soit profitable. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage des stratégies et des conseils. Et les prochains conseils viendront dans les prochains jours. Et pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, là, s'abonner. Voilà. <rire> Ensuite, de cliquer sur la coche qui apparaîtra pour être informé à des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes dans le business du coaching, le business de, du, du consulting, le business de service, le business de la formation, de la conférence, bref, le business de la transformation. Cela veut dire que vos produits ou services transforment la vie ou le business des autres. Et vous savez que vous avez quelque chose de précieux à faire, à partager ou à délivrer aux autres. Et vous savez que vous pouvez être très bien rémunéré en retour pour pouvoir non seulement leur créer de l'impact, créer de l'impact de leur vie, mais créer de l'impact de votre propre vie également. Et il y a une équation importante à remplir, c'est de trouver ses clients, c'est de les attirer, c'est de développer cette entreprise pour qu'elle soit prospère et profitable. Malheureusement, lorsqu'on veut développer une affaire, il y a trop de directions. Trop de directions et trop d'éléments auxquels il faut penser. En tout cas, lorsque l'on suit ce que tout le monde nous dit de suivre. On écoute, il hein, faut faire un peu de ça, il faut faire un peu de ci, il faut faire du networking, il faut créer des cartes de visite, il faut faire un business plan, il faut faire des levées de fonds. Bref, toutes ces choses peuvent avoir une importance. Mais ce qui est important, c'est toujours le contexte. Dans quel contexte on les utilise. Et la question ici, à laquelle je vous invite, si vous êtes perdu, vous ne savez pas comment faire pour avancer, vous avez besoin d'avancer et progresser, vous ne voulez plus perdre de temps sur énormément de choses qui sont secondaires. C'est de vous poser la grande question et répondre à cette question. Et améliorer la réponse à cette question chaque jour de votre vie. La question c'est, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que mon entreprise fait pour mon client C'est-à-dire, quelles promesses je délivre et quelle transformation je lui apporte C'est la grande question. Quelle est la transformation que mes produits ou services permettent à mon client de vivre C'est la grande question. Cette question passe avant tout, elle passe avant le business plan, elle passe avant les sites internet, elle passe avant la, les pages de vente, elle passe avant tout ce que vous pourriez faire. C'est une question centrale pour votre entreprise. Et ce n'est pas une question que l'on se pose une seule fois et avant on, y, on se l'y pose et puis après on, va, on commence à rentrer dans les activités quotidiennes de l'entreprise pour la développer. Non, c'est une question qu'on se pose tous les jours à chaque fois parce que c'est la question centrale de votre entreprise. Et lorsque vous pensez à cette question, vous pensez régulièrement à cette question, vous améliorez la réponse. Et vous écoutez la réponse du marché, la réaction du marché, les premières personnes qui sont exposées à votre communication, et vous améliorez cette réponse. Quelle est la transformation que je fais et que je propose à mes clients, ou à mes futurs clients Et vous verrez que quand vous vous concentrez là-dessus, vous pourrez facilement et simplement trouver des clients, attirer des clients, parce que votre message résonnera. Vous allez vous adresser à eux comme personne ne l'a fait auparavant. Et lorsque vous développez cette habilité à faire, vous pouvez être dans une salle avec plusieurs personnes, discuter avec elles. Et lorsque vous dites ce que vous faites pour vos futurs clients, je peux vous assurer, il y a peut-être des clients à vous potentiels que vous n'avez peut-être pas remarqué parce qu'il y a du monde dans la salle, mais elles, elles vous remarqueront parce qu'elles entendront. Et vous allez rentrer dans une discussion qu'elles ont déjà en tête. C'est la même chose sur votre site internet. Si vous avez ce message, cette promesse de transformation, les gens qui arriveront dessus verront, et viendront. Ce n'est pas comme un site internet où on parle de nous, on dit ce qu'on fait, on dit qu'on est sur la plus belle avenue de notre ville, qu'on a 30 ans d'expérience, qu'on a tous les experts du monde, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, qu'on a fait telle scène avec telle ou autre. Non. Ce que vous faites, quelle est la transformation pour votre futur client Centrale avant tout. Vous pouvez le faire également par email lorsque vous envoyez des communications ou quand vous publiez ici et là, quel que soit l'endroit. Le message que vous délivrez, il est soit orienté, axé sur vous, pour vous, ce que vous dites, je suis le plus fort, le plus grand, ou il est axé sur la promesse de transformation que vous faites pour les autres. Les gens adorent qu'on pense à eux, les gens adorent qu'on parle d'eux. Et lorsque vous parlez d'une promesse qui les concerne, qui les aide, qui transforme leur vie, leur business, ils vous écoutent. Alors maintenant vous me direz, Zico, comment faire pour pouvoir partager un message qui est pertinent, que l'on entendra simplement il y a ce que j'appelle le discours magnétique gagnant, c'est un concept que j'utilise et que j'enseigne ici à, aux, aux, aux clients qui nous suivent dans nos entreprises de conseil et de transformation. C'est première partie, c'est qui fait quoi Moi, mon entreprise, mon association, mes collaborateurs, mon équipe, nos entreprises, nos systèmes, nos cours, nos formations, bref. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose, en l'occurrence vous. Moi, qu'est-ce que je fais J'aide, j'accompagne, je fais quelque chose, un verbe, ou je transmets, j'enseigne, ou je délivre, peu importe. Je fais quelque chose à quelqu'un. Et là, il y a un groupe de personnes. Un groupe de personnes à qui vous adressez, mais vous pensez qu'à une personne à la fois, sauf qu'il y a un groupe de personnes qui sera touché par ce que vous faites. Il y a un groupe de personnes. Ils sont peut-être différents au départ, mais ils ont ce point commun, c'est qu'ils recherchent cette transformation. C'est par exemple, moi, j'aide ou j'accompagne les... Par exemple, les femmes qui euh, ont vécu une situation sentimentale, douloureuse, par exemple, hein, j'accompagne les femmes qui ont, et je suis spécifique, avec mon personnel, la personne que j'aide, à faire quoi À faire quoi Et ça, c'est le plus important, c'est quelle est la transformation Rappelez-vous, c'est ce que vous faites pour les autres. Moi, mon entreprise aide, j'accompagne qui, donc on aide qui, quoi, à faire quoi C'est très important. Et ensuite, quand j'ai défini le quoi, je dis comment je le fais c'est-à-dire comment, quel est le système et dans le comment, on peut insérer différents paramètres. Ça peut être, vous pouvez le faire d'une façon plus rapide, plus simple, d'une façon différente. Ou alors, vous avez un système propriétaire que vous utilisez. Ou alors, vous faites avec une spécialité. Imaginez, j'aide les entrepreneurs à attirer plus des clients en utilisant la publicité sur Facebook, par exemple. Mais je suis spécifique quand je l'explique pour qu'il y ait une vraie résonance. Vous comprenez Cette question est la plus importante. C'est... Quelle est la transformation que j'apporte pour mes futurs clients et mes clients Et même si dans les écoles de commerce, on vous dit « prêt votre business plan d'abord, pensez à ci, si, à ça, à la conjoncture, à plein de choses. » Tant qu'il n'y a pas de client qui entend votre message, qui vient, tout ça ne vous sert à rien. Vous pensez à engager vos premiers collaborateurs, à chercher d'élever de fonds, mais à quoi ça va vous servir si votre message ne résonne pas S'il n'y a pas de client, vous ne pourrez pas investir, alimenter tout ça et tout le monde s'en ira. En revanche, si vous, vous focalisez sur cette transformation que vous faites pour vos futurs clients et que vous apprenez un peu tous les jours à améliorer ce message, à le transmettre de la meilleure façon et de faire en sorte que chacune des communications avec vos clients potentiels, ce message puisse résonner, vous verrez que vous attirez de plus de clients, vous développerez votre business et spécialement dans le haut de gamme. Parce que lorsqu'on est dans de gamme, le prix ne compte pas. C'est la transformation qui compte plus que tout. Quand vous avez une personne qui a besoin, qui a un désir brûlant, une vraie transformation et que vous savez, vous avez la solution, quel que soit le montant, le tarif, si vous savez ce que ça vaut, vous pouvez le faire pour lui, cette différence. Et je vous invite ensuite à délivrer un vrai contenu, une vraie valeur, une vraie transformation. Et c'est la seule chose qui compte pour votre futur client, cette transformation. C'est donc cette fameuse question à vous poser, quelle est la transformation que j'apporte à mes clients j'utilise un document qu'on a créé dans nos entreprises qui s'appelle le discours magnétique gagnant qui vous permet de pouvoir transformer votre message et d'avoir une vraie résonance avec n'importe quelle personne sur votre marché et si vous voulez savoir comment nous l'utilisons pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme eh bien je vous invite à participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment nous utilisons un système très simple qui permet justement d'atteindre d'excellents retours d'excellents résultats en se concentrant sur cette grande question elle est au centre de tout ce système et c'est grâce à cette question, à cette réponse, à la manière de l'articuler de façon très chirurgicale, vous verrez qu'il y a un impact, que tout repose, que le système, que votre business dans le haut de gamme peut rencontrer un vrai et un franc succès. C'est une invitation gratuite offerte sur le « i » comme info vous, si vous êtes sur YouTube ou le lien est quelque part ici dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant le pouce vers le haut. Ensuite, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Quel est élément le plus pertinent que vous avez retenu de cette vidéo Est-ce que ça crée comme idée, comme impact pour vous et pour votre business Et puis, posez-moi une question au bas de cette vidéo. J'aurai probablement l'occasion d'y répondre dans une autre vidéo. Je prévoirai peut-être, créerai peut-être une vidéo dédiée pour répondre à votre question. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès, d'amitié, de liberté. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.